Bienvenue sur cette vidéo capture du CDEF. Vous y apprendrez à créer un e-book avec votre iPad en utilisant l'application Book Creator. Voici comment créer votre e-book. En, en haut à gauche, vous appuyez sur Nouveau livre. Vous avez le choix de trois formats, portrait, carré et paysage. Pour cet exercice, vous choisissez Paysage. La page couverture apparaît. Pour y ajouter du contenu, en haut à droite, vous appuyez sur le signe « plus ». Commencez par ajouter un titre en appuyant sur « T » pour ajouter du texte. Un écran apparaît et vous tapez votre titre à l'aide du clavier. Pour l'exercice, je nomme mon livre « Mon quartier ». Lorsque vous avez terminé, vous appuyez sur « OK » en haut à droite. Votre titre apparaît sur la page « Couverture ». Vous pouvez alors faire des changements, agrandir la boîte à l'aide des, des points déplacer. Pour changer la taille et la couleur du texte, vous appuyez sur I en haut à droite. Je vais agrandir les lettres. Je vais centrer le titre. Et je vais changer la couleur, je vais choisir le rouge. J'appuie sur ma page. Maintenant, nous allons ajouter une photo sur la page couverture. Appuyez de nouveau sur le signe plus, sur photo et sur pellicule pour choisir une photo qui est déjà dans votre iPad. Moi, je choisis une photo de mon quartier. Vous pouvez la déplacer et réduire la photo à l'aide du point en bas à gauche. J'appuie sur la marge. Je retourne dans I pour changer la couleur de la page. Je choisis le jaune. J'appuie sur ma photo. Je vais à la deuxième page en appuyant sur la flèche sur le côté. Je peux ajouter une photo en appuyant sur « Plus »,« Photo »,« Pellicule ». Je choisis une autre photo de mon quartier. Je vais la laisser pleine page. Cette fois, je vais écrire le nom de la rue sur la photo. J'appuie sur « Plus », sur « Stylo ». Je choisis la grosseur du trait. Je prends celui du milieu. La couleur du trait, je choisis le rouge. Et avec mon doigt, j'écris directement sur l'écran le nom de la rue. Rue Saint-Gabriel. Lorsque j'ai terminé, j'appuie sur « Terminer en haut à droite. J'appuie sur ma page. Voilà. Lorsque j'ouvre un nouveau livre, il y a automatiquement trois pages. Allons à la page 3 en appuyant sur la, la flèche sur le côté. Je vais ajouter une image sur cette page. Photo, pellicule, je vais choisir une autre photo, je vais réduire la photo. Cette fois, nous allons ajouter une phrase en, en utilisant une méthode différente. J'appuie sur « Plus », sur « Ajouter du texte ». En bas à gauche, il y a un micro. Lorsque vous appuyez sur le micro et en parlant à haute voix, la phrase va s'inscrire sur l'écran. J'appuie sur le micro. La rue Boyer est la plus belle. Lorsque j'ai terminé, j'appuie sur OK en bas. Je vais enlever le surplus. La rue Boyer est la plus belle. Lorsque j'ai terminé, j'appuie sur OK. Je vais réduire la grosseur de, des lettres. J'appuie sur I. Je réduis. J'appuie sur ma page. Je vais déplacer avec et je vais agrandir la boîte. Voilà. J'appuie sur la marge, je retourne dans « I » pour choisir une couleur pour cette page. Je vais choisir cette couleur. J'appuie sur ma page. Pour ajouter une nouvelle page, j'appuie sur le signe « plus » sur le côté. Je vais ajouter une image. J'appuie sur plus, sur photo, sur pellicule. Je vais choisir cette image. Je vais réduire l'image. Sur, sur cette page, je vais ajouter du son. J'appuie sur « Plus »,« Ajouter du son ». Lorsque j'appuie sur le rond rouge, je peux enregistrer ma voix. Voici une suggestion. Vous pouvez développer un projet afin de découvrir votre quartier en utilisant le parcours d'apprentissage, il n'y a que le premier pas qui coûte. Vous trouverez ces activités sur le site du CEDAF. Lorsque vous avez terminé, vous appuyez sur le, rond, le carré. Enregistrer. Voulez-vous utiliser? Oui. Un pictogramme apparaît pour indiquer que... Vous avez un enregistrement sonore. J'appuie sur la, sur la marge. Je vais dans I pour choisir une couleur pour cette page. Je vais utiliser la texture papier. Voilà, j'appuie sur ma page. Voilà, notre livre est terminé. Pour voir toutes les pages, vous appuyez sur page en haut à gauche, alors si vous faire des modifications, vous appuyez sur modifier, nous allons enlever la cinquième page, supprimer, vous pouvez déplacer Des pages. Lorsque vous avez terminé vos modifications, vous appuyez sur OK. Nous avons vu trois façons différentes d'ajouter du texte et une façon d'ajouter enregistre en, un enregistrement sonore. Nous avons ajouté des images. Pour retourner à votre livre, vous appuyez sur la page couverture. Puis Vous appuyez sur « Mes livres » ici en bas, si vous appuyez sur « I », vous pouvez supprimer votre livre. Et si vous appuyez sur le carré en bas, vous pouvez exporter votre livre en e « ePub ou l'exporter comme PDF, mais attention, si vous l'exportez en PDF, vous perdez les enregistrements sonores et les vidéos. Maintenant, c'est à vous de créer votre livre et de le partager avec vos amis.